C'est un anti un, ça détend, c'est agréable. On oublie en fait par moments comme on oublie qu'on est en ville quoi. Est, euh, parfois c'est complètement hallucinant quoi. On est complètement déconnecté. Hein. Bonjour, je me présente, je m'appelle Geluca Déjà. je suis adhérente au jardin partagé du quartier Nelson Mandela. On a des fleurs, quelques petites salades. On a les pommes de terre qu'on a plantées il n'y a pas très longtemps là. Des carottes, des poireaux, des navets, du chou-fleur, des potirons. Je me sens privilégiée parce que maintenant, en fait, quand on parle des jardins partagés, eh ben, ça donne envie à plein de monde en fait. Au départ, on parlait de potager. Les gens avaient l'impression qu'on était, ouais, je suis là, je plante mon truc, j'attends que ça pousse. Non, mais quand on raconte tout ce qui se passe autour de ça, ben, les gens, euh, ah ouais, ça doit être sympa. Je passerai bien voir ton ton petit coin. Ça passe, mais comment t'as fait C'est quoi le tuyau Et eh ben ouais, ce, ces jardins ces jardins, ça nous, a, ça nous permet de souffler. Quoi. Et ouais les, gens, ouais, les gens sont beaucoup plus euh, sensibles. Même si j'ai rien à faire, je viens. J'aime bien voir les copines euh, du potager. J'aime bien. Les filles aiment bien rencontrer les enfants. C'est euh, voilà, devenu un lieu de rencontre convivial et euh, on s'y sent bien. Donc euh, la fréquence est pratiquement tous les jours. Ramener la campagne à la ville, c'est extraordinaire, c'est magique. Surtout avec la période qu'on a connue, c'est un grand bonheur en fait l'évasion. D'avoir un retour aux racines, enfin avec la terre, ces odeurs, c'est de voir les choses grandir, se développer. Et avec mes enfants, on a vraiment trouvé un point en commun. Parce que c'est pas une corvée en fait, ça devient vraiment un plaisir. Et puis c'est de se dire aussi de retrouver dans nos assiettes ce qu'on a pu nous-mêmes produire. C'est un intérêt pour tout le monde parce que du coup... On reprend goût à manger des légumes et de surcroît nos légumes. Et puis, c'est pareil aussi cet aspect pédagogique chez les enfants. Avant, quand on voyait l'abeille, on criait. Maintenant, on est content de voir l'abeille. Tout ce qui se trouve, en fait, là, la nature, elle n'est pas là pour rien. Et donc, du coup, on a moins peur de ces insectes. On est moins écœuré, on, est... on apprend à vivre avec eux. On devient normal, en fait.